Bonjour à tous, c'est Alex de Be Wild and Free. J'espère que ça va bien aujourd'hui. On a une vidéo assez particulière, très intéressante. Restez à l'écoute. Je vais interroger une courtier en assurance. C'est une question qui revenait souvent. Euh, comment est-ce que ça fonctionne, les, les assurances de produits lorsqu'on vend sur Amazon? Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des demandes nouveautés et de liker et partager si le cœur vous en dit. Alors, on y va! Donc, bonjour tout le monde, c'est Alex de la formation Be Wild and Free. J'espère que ça va bien ce matin. C'est une vidéo spéciale, un petit peu hors-série. Je suis avec... Christine des Assurances Gamache. Christine est une experte dans le domaine des assurances puis on a euh, publié des questions dans notre communauté et euh, les gens y ont répondu en très grand nombre. Je vous remercie, je vais lui poser, mais tout d'abord, je vais lui laisser le soin de se présenter. Donc, à toi Christine. Bonjour, je m'appelle Christine Gamache de Gamache Assurances. Dans le fond, ça fait 20 ans que je suis courtier d'assurance. J'ai racheté le cabinet familial en 2017 avec mon frère, dont on est conjointement le propriétaire. Ça fait plus de 15 ans là, que je suis dans le département de l'assurance des entreprises et je suis le mentor de mon équipe d'employés en arrière de moi. C'est moi la référence au niveau euh, assurance. Fait que ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir répondre aux questions euh, des gens qui sont un peu néophytes en assurance. Parce que c'est quand même un nouveau domaine, la vente en ligne, la vente en ligne euh, sur le marché canadien, québécois et euh, français. Parce qu'Amazon, ça fait quand même un certain moment qu'il euh, qui est en ligne, je peux dire, euh, sur euh, le marché américain. Mais prendre expansion puis c'est pour ça que c'est quand même important de parler d'assurance puis quelles sont vos responsabilités en tant que vendeur. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais lui poser cinq questions, cinq questions principales puis par la suite, si vous avez d'autres questions, vous allez pouvoir entrer en communication avec elle. Si vous voulez faire assurer aussi vos produits, je vais laisser toutes ces coordonnées à la fin de la vidéo. Donc, la première question, à quoi est-ce que ça me servirait à moi en tant que vendeur, une assurance produit pour mon produit? C'est il y a deux choses à assurer qui sont principales quand on n'a pas de local, ben, qu'on est un vendeur hein, qui, qui, qui est en ligne. Il y a le matériel, l'équipement qui sert à produire les produits ou ben, l'inventaire. Puis on a la marchandise, qui est l'inventaire ou la, dans le but de revendre. Okay. Qu'il que, qu soit dans votre local ou en transit, dans le transport, ou avant la livraison, qu'il soit pris par le tiers. C'est important que ce soit couvert parce que des fois, exemple, on a une grosse livraison de masques de, de 250 000. Si c'est à découvert puis qu'il arrive quelque chose, là, vous pouvez perdre votre entreprise au complet. Assurer son matériel, sa marchandise, c'est important parce que d'office, ça vient que le feu, le vol vandalisme est couvert. On peut acheter des extensions garanties comme le refoulement des égouts, inondations, tremblements de terre. Il y a plusieurs autres produits qui existent, mais ça, c'est la base. C'est important d'assurer nos biens pour éviter tout. Perles, ok. Ce, ce que je comprends, vous, vous êtes en mesure aussi d'assurer le transport? Euh, ben oui, les biens en transit, les biens euh, en transit. Il faut vérifier par exemple l'entente entre le transporteur, le client à l'autre bout et celui qui, qui, qui livre, les, les, qui fait envoyer, qui chiffe dans le fond, mm -hmm. la marchandise. Dépendamment des responsabilités de celui qui, ben, de, le, du client, qui les marchandises. S'il est responsable jusqu'à la livraison, ben là on peut assurer les biens en transit, oui. Ce que je comprends, c'est quand même du cas par cas, là, selon le, le, le client. Exact. Okay. Exactement. Parfait. Pour la deuxième question, est-ce que je dois obligatoirement euh, détenir une assurance euh, responsabilité? Puis si j'en détiens pas, quels sont mes risques? C'est sûr que l'assurance entreprise n'est pas obligatoire ici au Québec. Par contre, c'est sûr que c'est fortement suggéré oui. au minimum d'avoir de la responsabilité civile générale parce que si tu es poursuivi, tout ce que tu as investi tout le temps, euh, tu peux être, euh, ben, ben, tu vas être obligé de faire faillite si tu n'es pas assuré et que tu n'es pas capable d'assumer les frais. Fait que tu sais, l'assurance, le coût minimal que ça te coûte. Ça vaut pas la peine de prendre le risque de ne pas s'assurer au moins en responsabilité civile générale parce que c'est important. Si tu es mis en demeure, avoir la responsabilité civile générale, ça veut dire que l'assureur prend fake calls, fait et cause. Ça fait qu'il prend tes frais de défense. Okay. Les avocats aujourd'hui coûtent très très cher. Donc, <rire> c'est l'assureur qui prend fait et cause. Donc, c'est pour ça que pour un frais minimum d'assurance, tu te protèges de bien des problèmes en, en soi-là chose de faramineux parce qu'on a des poursuites qui se payent des centaines de mille. Là. Fait que, je veux dire, euh, fait que si tu n'as pas un assureur en arrière de toi, ben, c'est sûr que tu es obligé de fermer là, ta compagnie. Okay. Si tu n'as pas les reins assez solides. La, la troisième, les gens posaient, est-ce qu'il y a une différence si je m'assure en tant que personnel? Parce que souvent quand on commence, on n'est pas incorporé, donc on est au niveau personnel. On commence à vendre nos produits au niveau personnel plutôt qu'avec une incorporation. Mmh. Au niveau de l'assurance, ça ne change rien. Euh, L'assureur ne refusera pas un dossier puisqu'il est à son nom personnel ou une incorporation. Okay. C'est sûr qu'il faut vérifier au niveau fiscal, etc., au niveau euh, des, auprès des avocats aussi, parce que l'incorporation te protège, tandis que quand tu es une entreprise individuelle, tu peux être poursuivi personnellement. Okay. Fait Il faut calculer les risques, mais par contre, au niveau de l'assurance, ça ne changera pas. Ça fera pas un refus parce que c'est à ton nom personnel. Puis Souvent, les gens vont partir à leur nom personnel puis grossir puis. Euh, Mm -hmm. devenir plus gros, puis on les suit à, à travers ça, puis on change les noms au fur et à mesure au contrat. Ça ne change pas la nature du contrat, ça change juste le nom au, au contrat, le, celui qui est le preneur de l'assurance. Okay, ça ne change pas la nature, c'est sûr. Sûrement... Okay, Pour la quatrième question, les gens, euh, c'est sûr, on parle toujours d'argent. Combien est-ce que ça coûte faire affaire avec un courtier d'assurance? Puis, une sous question, quels seraient les avantages? Nous, comme cabinet, on ne charge pas de frais de courtage. Donc, c'est un peu comme un agent immobilier. On travaille le dossier, si on ne l'a pas, on le l'a pas. Si on l'a, ben, dans le fond, il n'y a pas de frais. On est rémunéré à même la police d'assurance par l'assureur. Pour le client, il euh, n'y a aucun frais de courtage. Je parle pour nous. Il y a des courtiers qui chargent des frais. C'est important de poser la question au point de départ. Mais là, nous, comme courtier indépendant, on a choisi de ne pas charger de frais de courtage. Parce que okay. notre mission, c'est d'aider les gens à, à démarrer en affaires et à réussir leur business. Fait que si on, on sait que les frais sont assez sont, sont, chérant au, au point de départ ouais. quand on part en affaires. Fait que si on rajoute des frais en plus de ça, c'est sûr que ça n'aide pas les gens à démarrer et à réussir euh, leur business. Là. Nous, on est un courtier indépendant. Nous, c'est un choix d'entreprise. Hein, ce qui fait qu'on n'est pas financé par aucun assureur en arrière. exemple, on n'est pas obligé de placer 98 de notre volume d'affaires chez un assureur spécifique. Donc, moi, à limite, je peux faire 57 assureurs, moi seulement. Fait ça ne sert à rien de multiplier les courtiers. Quand vous sollicitez un courtier indépendant, ça vous permet d'avoir un éventail de produits, au, à, puis parler à une seule personne, puis répéter l'histoire juste à une personne qui fait le marchandage. Il okay. faut faire confiance à notre courtier parce que euh, si on se met à appeler plein de courtiers, le marché est bloqué. Fait que là, on se tire une balle dans le pied comme consommateur, puis là, on arrive que. Si l'autre courtier a mal présenté le dossier, on risque d'être pas capable de trouver une assurance. OK, OK. J'ai une autre question qui me vient en tête. À chaque fois qu'on travaille avec un courtier et que lui fait une demande auprès d'un assureur, est-ce que notre pointage de crédit est affecté? Les assureurs, eux autres regardent le score de crédit. Okay. C'est pas une, une enquête de crédit comme Equifax ou TransUnion, c'est vraiment un score de crédit. C'est de la micro-tarification l'assurance. Il qualifie les risques. Okay. Ça va sortir entre une lettre A à Z, mais vous, vous ne verrez pas ça à votre bureau de crédit ça n'a aucune entache là, à votre dossier. Par contre, pour ceux qui font de la vente en ligne, c'est des assureurs qui vont souvent être des grossistes, qu'on appelle, des, euh, des grossistes en assurance. Okay. Puis ceux-là ne vérifient pas les scores de crédit. Ça n'affecterait pas le score de crédit au final des gens qui vendent en ligne. OK. Un, un peu comme la façon que j'ai compris, parce que je connais quand même bien le domaine du courtage hypothécaire, ça serait la même chose pour un courtier en assurance de se dire, j'en appelle un, lui fait les recherches pour moi parce qu'on on sait que je ne veux rien enlever à ton travail. Parfois, c'est quand même assez pénible de répondre à toutes les questions des assureurs. Fait que si on est refusé au bout de la ligne avec un assureur principal, bien le courtier, lui, sa job, c'est de continuer à quand même poursuivre pour aller chercher un, un bon assureur. C'est quand même une grande économie de temps, je crois. Là. Avant que je, me trompe. Moi, je montre le dossier une fois, ça prend 10-15 minutes avec le client, puis après tu envoies ça, à, mmh. je peux aller jusqu'à 57 assureurs et grossistes confondus et marchés spécialisés. Okay. Donc, tu sais, toi tu réponds une fois, il se peut que ah. le, les assureurs aient des questions complémentaires, si on n'a pas de contrôle, mais tu es toujours accompagné par le courtier à qui tu parles, puis le, le courtier reste du début à la fin du dossier, il n'y a pas de changement. Versus un assureur direct où à chaque fois, tu rappelles à la, au téléphone, dans le fond, ça change de personne, puis tu recommences ton histoire. Essaie de comprendre le produit parce que nous, il faut le vendre à l'assureur, il faut bien le présenter, donc il faut être informé. Mm -hmm. Je pense qu'il y a quand même une récurrence, c'est que c'est ça comme, pour reprendre un petit peu tes mots, tu parles à la même personne, puis ça, je pense que ça peut faire une différence parce que chaque situation est particulière. Mm -hmm. Quand tu n'as pas besoin de réexpliquer ton histoire, puis... Le courtier va te suivre dans l'évolution de ton entreprise. Fait ça l'aide Si tu développes d'autres produits qu'à la base, ben, tu as X produits chez un assureur, mais ben la, la personne va savoir comment t'orienter dépendamment du type de produit que tu développes là. Exact. exact. Parce que s'il y a des entreprises qu'on a accompagnées, ça fait quand même longtemps que je fais ça, qui ont parti du début, puis qu'aujourd'hui ils font 58 millions de chiffres d'affaires. <rire> tu sais, fait que tu sais, fait que là, tu vois progresser, fait que tu maîtrises vraiment le le client, dans le fond, ouais. son entreprise, tu connais, début à fin, puis nous, c'est une entreprise familiale, fait on le connaît encore plus, parce que moi, j'ai grandi, quand mon père y allait, j'allais avec lui, fait que, à un moment donné, puis c'est le fun, parce que les gens, à un moment donné, ça vient plus juste d'assurance, parce que l'assurance, c'est un produit qui est un mal nécessaire, qui n'est pas quelque chose d'intéressant pour les gens. Moi, j'essaie de le rendre intéressant, ou bien de, le dire, de le vulgariser d'une façon où les gens comprennent, pour, justement, qu'ils qui ne voit pas ça comme un problème l'assurance, mais qui l'apprivoise tranquillement, pas vite, jusqu'à temps qu'il devienne ouais. gros. Ben, S'il reste petit, puis c'est un choix, puis c'est un emploi à temps partiel, c'est correct aussi. Mais il faut quand même que tu te protèges pour éviter là, de tout perdre. ouais c'est ça. Si c'est un passe-temps ou un emploi. Là. Exact, parfait. Super, merci. La question 5, je pense qu'elle est relativement importante. Est-ce que je dois assurer pour un montant minimum mes produits? ou ça va varier selon le type de produit que je vais vendre. C'est sûr qu'il faut être conscient que la franchise minimale pour ce type d'activité-là, c'est 1000$. C'est sûr que moi, je conseille un 5000$ au moins partir. C'est dans le fond pour avoir le frais minimum. Ou, à limite, tu peux juste couvrir ta responsabilité civile, si tu ne veux pas couvrir tes, tes produits en soi, mais que tu veux te protéger d'une mise en demeure éventuelle, puis couvrir tes frais de défense. Fait que, mais, fait que moi, je suggère 5 000, parce que s'il arrive une perte, puis tu as une franchise de 1 000, puis tu es couvert pour 2 000, ben, ça ne pas à, à, à, vraiment à, à aucune raison de réclamer. Mm -hmm. T'entaches ton dossier pendant 5 ans parce que tes réclamations sont considérées pendant 5 ans okay. pour une perte qui est minimale. C'est un minimum de 5000$, dollars. Dans le fond, moi, je pense que c'est suggéré, mais il n'y a pas de minimum en soi. Disons que je vends des couteaux de cuisine qui peuvent être dangereux pour l'utilisation versus... Euh, un jouet d'enfant. Est-ce qu'il y aurait une différence à euh, ce moment-là? Ou... Ben, ça va être dans la tarification de l'assureur. Okay. C'est des actuaires hein, qui font les taux, qui calculent le risque. C'est sûr qu'il y en a qui ont plus d'exposure que d'autres. Ouais, c'est sûr bien, que, bon, euh, si tu fabriques des lits de bébés, ça, c'est pas, euh, pas gagnant. Là. Mais il y a toujours un assureur qui va le faire. Oui, il va te mettre des conditions restrictives, mais okay. il va offrir une assurance. Okay. Mais, euh, tu sais, si tu vends... Euh, Quelque chose de ben basique, euh, du maquillage, ben tu sais, là, le risque les prix est moins grand. Hein? c'est le risque est moins grand, donc les primes vont être plus minimales que quelqu'un qui vend des couteaux de cuisine, effectivement. Parfait, donc c'est déjà ce qui fait le tour des cinq les premières questions. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, il va y avoir d'autres capsules, donc n'hésitez pas si vous avez des questions plus spécifiques ou encore si vous voulez vous-même vous faire assurer ou avoir des informations par rapport aux assurances de votre produit que vous vendez. Si vous voulez me contacter, la ligne sans frais, c'est 1-866-628-5550. Puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, même si c'est juste des questions, pas de besoin nécessairement de souscrire une assurance. J'aime bien y enseigner aux gens euh, mm -hmm. de mon métier. Au moins que qu'il soit orienté vers le, la bonne direction parce que. C'était une lacune. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants dans une communauté ou des gens qui, qui nous approchaient pour savoir. Euh, les grands assureurs, ils n'assuraient pas. Donc là, ben, ce qu'ils font, les gens, ben, ils abandonnent les, les recherches puis finalement, ils se trouvent à être pas assuré, qui peut être une lacune, comme on vient d'en parler. Puis pour ton courriel, ça serait là? C'est Christine Podage, donc c r i s p -I n e à commercial j .com. Oui, ça va apparaître aussi hein, sur l'écran. Bien super, bien écoute, je te remercie beaucoup de ton temps, puis on va se dire à, à la prochaine. Super! la bye! bye. bye.